Des écouteurs sans fil avec réduction de bruit active, il y en a de plus en plus sur le marché. Lorsqu'on regarde les produits qui allient savoir-faire, son, performance, réduction de bruit et technologie, là, ça devient un petit peu compliqué, surtout à des prix accessibles. Aujourd'hui, je vais vous présenter les LG Tone Free HBS FN7. LG nous propose des écouteurs sans fil à réduction de bruit au prix public indicatif de 199 euros, mais actuellement, on peut les trouver à 149 euros. Et LG est encore allé plus loin dans les fonctionnalités et les caractéristiques techniques de ces écouteurs bref est ce que c'est simplement les meilleurs écouteurs sans fil à réduction de bruit active à acheter à 149 euros c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo commençons par regarder le design de ces fn 7 tout d'abord nous sommes sur un étui de 54,6 mm de diamètre avec une épaisseur de 27,5 mm l'étui pèse 39 grammes à l'intérieur on retrouve les deux écouteurs les écouteurs ont une dimension de 16,1 mm par 32,77 mm par 25 mm. On le voit, c'est des écouteurs intra qui ont un design plutôt funky, plutôt sympa, à mettre aux oreilles et à prendre en main. Ils possèdent bien entendu une commande tactile sur les tranches, sur les côtés, on le verra dans la prise en main. Et bien entendu, les embouts sont interchangeables. Il y a différentes tailles d'embouts S, L, M, en fonction bah, de votre taille d'oreille. Les écouteurs sont disponibles en noir et en blanc. Je vous avoue qu'au niveau du design, moi je suis plus fan du noir mat comme sur la boîte. J'aurais préféré que bah, les écouteurs soient aussi en noir mat, mais ça rend quand même plutôt pas mal. Pour finir, en plus des commandes tactiles qu'on aura sur les écouteurs, sur la boîte on retrouve un petit bouton qui va nous permettre de faire l'appairage et à l'arrière une recharge en USB-C. Le boîtier aussi compatible avec la recharge en fil. Il suffira simplement de le poser sur quelque chose qui permet la recharge sans fil. Une fois posé, une fois en cours de chargement, on aura la petite LED qui nous permettra de savoir que c'est en train de charger. Voilà pour ce qui est du design, maintenant regardons un petit peu les caractéristiques techniques. C'est au niveau des caractéristiques techniques, au niveau des petites fonctionnalités, bref, au niveau de la technologie qui est embarquée que LG a voulu se distinguer un petit peu de ce qui se faisait sur le marché. Car oui, je vous l'ai dit, ces écouteurs sont des écouteurs à réduction de bruit active, mais on en parlera un peu plus tard dans la vidéo. Mais ça va au-delà de ça. Afin d'optimiser cette réduction de bruit, LG est allé encore plus loin dans la conception des écouteurs et notamment des embouts. Vous le voyez, les embouts, les embouts adaptatifs intra, ont été conçus avec des petites spirales à l'intérieur. Cette conception assure une répartition uniforme de la pression, ce qui permet en plus de s'adapter aux différentes oreilles, de réduire efficacement les bruits parasites au delà de ça on en parlera tout à l'heure les écouteurs ont été développés en partenariat avec meridian meridian est une compagnie qui depuis 1977 met au point des solutions audio innovantes on en parlera dans la partie son de la vidéo mais c'est un plus de les avoir intégrés et d'avoir travaillé avec eux pour ces écouteurs Ces écouteurs ont été construits pour avoir de bonnes basses moi vous savez c'est ce que j'aime sur les écouteurs et surtout dans le son lorsque j'écoute de la musique que ce soit sur un casque les écouteurs ou avec une enceinte j'aime quand ça bounce. c'est c'est aussi là-dessus que la conception de ces écouteurs a été pensée. Sans parler de l'application, enfin on va voir, restez calme, tout va arriver. Autre petite innovation, c'est le boîtier. Car oui, ce boîtier n'est pas un simple boîtier. C'est un boîtier qui va permettre d'éliminer jusqu'à 99,9% de certaines bactéries. Car oui, ce boîtier est UV nano. Il va permettre un nettoyage UV nano qui nettoiera vos écouteurs. Ça, c'est plutôt pas mal d'y avoir pensé. On connaît un petit peu cette technologie UV pour nettoyer les bactéries. Et ben là, cette technologie a été reprise dans le boîtier afin de nettoyer jusqu'à 99% 9% de certaines bactéries résistant ipx4 à la transpiration et aux éclaboussures, avec une autonomie théorique jusqu'à 21h jusqu'à 7 heures pour les écouteurs et jusqu'à 14 heures pour le boîtier une charge sans fil et surtout une charge rapide 5 minutes de recharge pour une heure d'utilisation on a tout sur le papier pour avoir de bons écouteurs alors maintenant qu'en est-il de la prise en main regardons Parlons maintenant de la prise en main de ces écouteurs. Vous savez, moi je suis un petit peu un flemmard. Moi j'aime que les choses soient claires, simples, précises. Et surtout au niveau des écouteurs, j'aime pouvoir personnaliser l'écoute par rapport à ce que j'aime. C'est là-dessus que ces LGTON FN7 vont me permettre d'être totalement satisfait. Tout d'abord, pour faire l'appairage, rien de plus simple. On connecte en Bluetooth, on appuie sur le petit bouton qui est là. Ça clignote bleu, hop, ça apparaît sur mon iPhone ou sur mon téléphone Android. Et le tour est joué, c'est connecté Ensuite va intervenir l'application. Oui, oui, oui. Pour ces écouteurs, il y a une application de la s'installer j'entends j'entends tout ça réduit le bruit et je vais lancer l'application LG Tone Free car oui cette application LG va pouvoir mettre à jour l'utilisation des écouteurs et surtout la technologie qui est dedans à la première utilisation il vous sera demandé de faire la petite mise à jour ensuite une fois qu'on est sur l'application on va pouvoir accéder à plusieurs paramètres le premier qu'on voit, ça va être le guide de l'utilisateur qui va nous expliquer comment se servir des écouteurs on nous expliquera par exemple que en appuyant une fois sur l'écouteur on va pouvoir lancer et mettre pause à une musique ou alors même répondre un appel lorsqu'on va appuyer deux fois ça va permettre soit d'augmenter le volume à droite soit à gauche de baisser le volume ou alors si vous êtes en communication ça permettra de mettre fin à l'appel trois fois ça permettra de lancer la chanson suivante de passer puis un appui long va permettre de gérer la réduction de bruit, de l'activer ou de la désactiver. A chaque fois qu'on fait un appui que ce soit un appui, deux appuis, trois appuis ou un appui long, les écouteurs nous diffusent un petit son, un petit clac. On saura donc si on a appuyé qu'une fois, si on a appuyé deux fois ou si on a appuyé trois fois. Ensuite sur l'application on va pouvoir retrouver le contrôle de la réduction de bruit en l'activant, en choisissant même le son ambiant. Le son ambiant c'est que les écouteurs vont reproduire un son ambiant tout en bloquant les sons parasites. Il sera aussi possible d'accéder à l'égalisateur afin de choisir une configuration basse Boost, Treble Boost, Natural, Immersive. Ça permettra aux gens comme moi par exemple de mettre basse Boost pour avoir maximum de basses possible. Et si on veut aller encore plus loin, pour aller dans Custom et là, on pourra choisir les fréquences et voilà, de choisir si on veut plutôt des basses fréquences et des hautes fréquences pour avoir des, des basses ou non. Si on est en train de faire du sport, une activité sportive et qu'on ne veut pas euh, par mégarde appuyer pour hop euh, changer la musique etc. On va pouvoir verrouiller aussi le pavé tactile, c'est-à-dire on ne pourra plus pianoter sur les écouteurs. Pareil, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous expliquais comment on naviguait avec les écouteurs, mais vous allez pouvoir aussi personnaliser. Par exemple, trois fois à gauche, vous allez pouvoir dire que c'est le son précédent, au lieu de faire suivant aussi. Ici, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve des... que de mettre la même chose à droite et à gauche, ça sert pas à grand-chose. Donc, je préfère, par exemple, mettre la commande vocale à gauche, le son, lecture, arrêt à droite. Bref, je préfère personnaliser chaque écouteur. De même, via l'application, vous allez pouvoir autoriser les écouteurs à vous lire les messages et les sms ça c'est plutôt pas mal aussi lorsque vous êtes en train bah, de faire une activité sportive en train de courir que vous n'avez pas votre téléphone dans la poche et qu'on vous envoie un sms vous allez aussi pouvoir avoir des petites euh, fonctionnalités comme pour pouvoir faire sonner vos écouteurs afin de les trouver etc etc bref vous l'aurez compris dans la prise en main lg a fait fort en nous proposant une application qui va nous permettre bah, de contrôler et à la fois d'aller plus loin dans l'utilisation de nos écouteurs maintenant on va parler un petit peu du confort des écouteurs Est-ce que ces écouteurs sont confortables On a une autonomie assez neutre jusqu'à 7 heures pour les écouteurs et jusqu'à 21h écouteurs plus boîtier. C'est correct mais on aurait pu aller encore plus loin. Mais déjà ça sert à rien d'avoir une autonomie de pouvoir garder les écouteurs pendant 20 heures si au bout de 3 heures, 2 heures, ça fait mal. Qu'en est-il alors pour le confort Je trouve que cette petite technologie les petites alvéoles ajoutées dans les embouts, ça a vraiment l'air de marcher. Le confort, le maintien est optimal. Moi j'ai tendance lorsque je vais faire une activité physique, lorsque je fais un peu de sport chez moi ou que je vais courir à me taper souvent dans les oreilles là ça bouge pas une fois qu'on a trouvé le bon embout vous pouvez taper ça ne bouge pas bref je sais que c'est difficile de faire ressortir le confort mais on n'a aucune gêne qui se fait même après 4 5 6 heures d'utilisation je les ai utilisés pour faire du montage vidéo donc je les ai utilisés pendant une Bonne, bonne, bonne 5 heures. Et je trouve qu'il se laisse rapidement oublier. Ce qui est vraiment important, c'est trouver les bons embouts par rapport à votre oreille. Et après, ça roule. Revenons maintenant sur l'autonomie. L'autonomie théorique des écouteurs est jusqu'à 7 heures. Personnellement, je suis plutôt arrivé aux alentours de 5 heures avec mon utilisation. 5 heures à 6 heures. Après, le boîtier ajoute à peu près deux recharges ce qui peut amener à arriver à 15h, entre 15 et 21h d'autonomie, c'est plutôt pas mal mais on peut toujours mieux faire ce qui sauve pour moi, enfin ce qui sauve ce qui arrange encore plus, c'est vraiment la recharge. La recharge rapide de 5 minutes pour une heure d'utilisation de, des écouteurs, pour moi, c'est la vie. Car je suis du genre à toujours oublier de charger les choses. C'est pour ça que j'utilise des montres connectées, souvent, qui ont une autonomie de 1 mois. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Là, ça m'arrive souvent, au moment de dire, tiens, je vais me faire un petit running, de mettre mes écouteurs et qu'il n'y a plus de batterie. Là, en le laissant charger 5 minutes, ça me permettra de faire une heure de running. C'est Parfait. Je trouve que ça compense. Qu c'est pas une mauvaise autonomie, 5 heures pour des écouteurs et entre 15 et 20 heures, je crois que c'est 21 heures théorique, ce n'est pas de, une mauvaise autonomie, on va pas se mentir, mais on cherche toujours à aller plus loin, donc la charge rapide permet de compenser ça et ça, c'est top. Qu'en est-il maintenant au niveau du son Au niveau du son, je vous rappelle que je suis pas encore spécialisé vraiment audiophile. J'arrive à aimer la réduction de bruit et je commence à me diversifier, à tester le plus d'écouteurs possible pour avoir un rendu. Au niveau par rapport à ce que j'ai testé sur ma chaîne, la réduction de bruit, je la trouve plutôt pas mal. Et le son plutôt correct. Je vous avoue que à ce prix là, je trouve quand même la réduction de bruit un peu artificielle, un peu surjouée, mais allié à la possibilité d'avoir un égaliseur et de choisir le son qu'on veut, j'adhère complètement. Car oui, si on laisse pour moi le son basique sans aller un petit peu dans les réglages et à personnaliser par rapport à ce qu'on aime on a un son correct mais pas un son non plus foufou par contre quand on va aller sur l'application et qu'on va régler par rapport à ce que j'aime moi rajouter des bases des choses comme ça je trouve que allié à la réduction de bruit on arrive à quelque chose à un ensemble plutôt plutôt convenable surtout qu'actuellement je vous le rappelle ils sont à 149 euros et à 149 euros la réduction de bruit avec le savoir-faire LG et surtout ce petit boîtier c'est plutôt pas mal je valide donc donc la réduction de bruit et le son de ces écouteurs, surtout grâce à l'application et la possibilité de gérer les fréquences. Voyons maintenant ce que ça donne au niveau du micro. Mes points positifs et mes points négatifs. Premier point positif, ça va être le rapport qualité-prix. Car oui, à 149 euros, même 199 euros prix public indicatif, on est sur des écouteurs qui en ont dans le ventre. Au niveau de la technologie utilisée pour le son, au niveau de la technologie utilisée pour le boîtier, avec la possibilité d'avoir le nettoyage UV, avec l'application, car on n'a pas seulement des écouteurs, on a aussi l'application qui va faire monter l'expérience utilisateur. Donc je trouve que tout ça, la réduction de bruit, etc. font que ces écouteurs sont quand même bien situés par rapport aux concurrents. Le deuxième point positif, vous l'aurez compris, c'est la prise en main, le confort et surtout l'utilisation au quotidien. Ça nous permet à la fois d'avoir la recharge rapide, de pouvoir utiliser tout au long de notre journée les écouteurs, le confort est top et surtout l'application nous permet de changer un petit peu... L'ambiance qu'on veut restituer à nos oreilles En fonction de notre mood, de notre humeur Qu'en est-il maintenant des points négatifs Mon premier point négatif, moi, c'est le design Voilà, je vous le rappelle que je ne suis pas trop fan Surtout du brillant du noir brillant ou du blanc brillant. Il faut bien trouver des points négatifs, j'en ai pas trouvé tant que ça. Moi, c'est ce qui m'embête le plus et j'aurais aimé être sur une finition mate. C'est pas un gros point négatif, si vous aimez, vous aimez. Moi, j'aime moins, donc je vous le dis. Mon deuxième point négatif, ça va être, je l'ai évoqué, la réduction de bruit qui est correcte, mais je la trouve un poil trop artificielle. Néanmoins, le fait que les embouts correspondent et surtout la technologie des embouts permettent un bon maintien et de pas laisser passer les bruits parasites permettent quand même d'avoir quelque chose de convenable. Mais c'est sûr que par rapport à ce qu'on peut trouver chez les concurrents, je trouve que la réduction de bruit aurait pu être un petit peu meilleure. Surtout associée à l'égalisateur et associée au son personnalisables. Ça aurait été encore mieux. Voilà les amis pour mes points positifs et mes points négatifs. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions sur ces écouteurs, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez aussi des questions, vous pouvez venir sur le Discord. On peut en parler ou lors d'un live. En attendant la prochaine vidéo, vivez à fond, vivez high tech. Merci et à bientôt sur ma chaîne